Hello C'est Charlie Et aujourd'hui, cette semaine incroyable, on fait vous savez quoi Eh bien j'ai décidé de faire le look C'est ça hein Je veux lancer des courses de voiture Je veux être Nathalie Wood au milieu des voitures qui agitent les drapeaux Et bien du coup, à défaut, euh, je vais plutôt vous présenter une lingerie puisqu'aujourd'hui c'est un test lingerie pour rue des plaisirs. Alors... L'ambiance est noire, l'ambiance est sombre, l'ambiance est dark desire. C'est démonique, évidemment. Grâce à Rue des Plaisirs, on teste une lingerie démonique pour attiser nos plus sombres désirs. Mmh. Donc on a donc une petite lingerie, mi-résille, hein, euh, euh, mi, mi look, Et euh, pour un petit côté très euh, ouh, caliente, olé olé, nuisette, Guépière. Moi j'aime bien cette marque Démonique, j'aime vraiment beaucoup, c'est pas la première fois que je teste une lingerie euh, de cette marque On est à chaque fois dans une ambiance euh, fétiche Il n'y a, euh, a pas longtemps j'ai testé un truc fétiche et shibari euh, de chez oui, Démonique et, et ben voilà il n'y a vraiment pas longtemps quoi Et, euh, <rire> et du coup C'est ça et euh... En général, c'est plutôt bien coupé. C'est de bonne qualité. On est sur un moyen de gamme de bonne qualité. Et c'est pas fait Made in China. C'est fait en Pologne. Ouais, on fait travailler l'Europe avec Démonique. Qu'est-ce que tu crois voilà. ah, On fait travailler les Polandais. Les Polandais, exactement. C'est comme les Hollandais, mais. Euh... Mais plus pollué, c'est le Pologne. Oh <rire> oui, remarque, c'est pas forcément faux. <rire> c'est horrible. C'est quoi qui pollue la Pologne Des usines. Ah, ben voilà, trop d'usines en Pologne. Tu, tu la pollues. Ne tue pas la pollution, je vais me taire euh, Par contre, alors, là je dis n'importe quoi Mais je ne suis pas la seule Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le site de rue des plaisirs Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, il faut qu'ils arrêtent la drogue Tu lis le descriptif, j'ai moi-même lu le descriptif hein, Pour me dire alors combien ça coûte Que je sache un petit peu ce que je raconte quoi. Et là, le gars qui a écrit le descriptif Ou la meuf hein, Qui commence à dire Ouais, vous allez voir avec cette lingerie C'est très ambiance, fétiche Le tour de cou, très BDSM Expliquez-moi où oh, est le tour de cou. C'est un tour de cou invisible. Ainsi que euh, les, les, les, les nippies en, en forme de sparadrap sont extrêmement BDSM. Votre compagnon ne pourra résister. Alors, en fait, euh, ça, vous allez le retrouver, le, la petite croix, sur toutes les lingeries. En fait. C'est la censure, ça s'appelle la censure de, pour la photo, hein, puisque le très BDSM, téton, euh, la voilà, c'est très BDSM. Mais du coup, il n'y a pas de nippies en forme de sparadrap, donc si tu veux, tu peux t'acheter du gaffeur et te gaffer les tétons, hein, en forme de sparadrap, mais euh, le sparadrap n'est pas fourni et le tour de cou invisible est tellement invisible que je ne l'ai pas trouvé, voilà. Euh, ce qui est fourni dans, la, dans cette nuisette de démonique, et eh ben, c'est la nuisette, voilà. Les bas ne sont pas fournis non plus. Eh non, il n'y a que la nuisette. C'est une nuisette qui est vendue avec une nuisette. Et pour l'achat d'une nuisette, eh vous aurez une nuisette. Salut, Jamel. C'est une attaque. Allez, on rigole. Alors, euh, côté unboxing, ça va être assez light. On est sur de la lingerie. Ce qui est sympa, c'est que cette fois-ci, avec celle-là, comme il n'y a pas de, de lourd de cordes, il n'y a pas de plastique. J'aime bien. Donc, on a simplement... Euh, une boîte en carton en fait avec les dessins euh, Voilà Oui ça c'était euh, la lingerie dernière avec une belle boîte en plastique Pour mettre des cordes que j'ai enlevées J'ai récupéré les cordes et euh, Mais ça, voilà Ça c'est acheté Ça c'est bien C'est du, du papier carton C'est glacé Donc il y a un peu, un peu plastifié Mais au moins il n'y a pas de quoi Donc vous avez simplement la nuisette qui est posée euh, dans, euh, dans sa petite boîte en carton quoi voilà Il voilà, n'y a rien à dire de plus c voilà, c voilà Alors voilà la lingerie hop on voit bien les tétés version résille donc c'est carrément transparent grosse résille hein, filet de pêche ok ensuite vous avez euh, la petite robe de la musette euh, en mode guépière et le dos on continue sur le détail vous voyez euh, résille et il y a un croisé le mieux c'est euh, qu'ils aillent voir des photos. Le mieux c'est d'aller voir les photos sur mon site charlie-tentra.fr okay ah Attends, arrête de bouger, je me rapproche ouais, juste pour qu'ils voient les détails. Attends, je... il m'a glissé des... C'est très mal tenu. Non, ah, c'est qu'il voit un peu les, les détails de tout ça. Là, t'as le petit truc démonique sur le côté. Ah. Et, ben, justement, on voit, comme ça, il voit la, la qualité des coutures. Hop, alors, vous voyez, c'est cousu, euh, c'est solide, quand même. Hein. Ah, non, c'est bien cousu, et même à l'arrachage, ça tient à l'arrachage. Et puis là, c'est ce... Même là, regardez, c'est mignon. Il y a le, le petit détail de la finition en V, c'est propre, c'est bien fini. Là, il y a un peu... Il y a deux fils. Allez. Ah, non, même pas. Il n'y a pas de fil non. Donc, les coutures sont bien arrêtées. T'as pas des fils qui dépassent pas trop euh, jartelles qui l'air un petit peu solides, alors elles sont en plastoc hein, les jartelles, mais elles ont l'air un peu solides, des à fois a... 54,90€ ouais, voilà. en... et euh, ce que j'aime bien sur cette euh, nuisette guépière c'est que t'as 6 jartelles en tout t'en as 3 par euh... t'en as 3 par côté, ce qui fait que ton bas il est vraiment tenu en fait, y il a une jartelle devant une jartelle derrière, une jartelle sur le côté donc il faut vraiment mettre des bas du coup, euh... de toute manière quand tu mets des bas d'imeup de avec une jartelle, c'est trop épais et ça c'est une galère, ça se barre. Donc il vaut mieux vraiment prendre des vrais bas qui sont faits pour mettre, euh... bah, par exemple ça c'est des bas où vous voyez il n'y a, a pas de, c'est pas d'imeup quoi du tout. Et, et là du coup bah, en plus c'est facile, tu peux l'accrocher dans le trou et c'est vraiment tenu devant, derrière et sur le côté. Ce qui fait que tu as une bonne tenue euh, au niveau de ton bas quoi en fait. Euh... on a fait des photos en oui. général quand le on voit vite à la jardin parce que dans les photos tu bouges tu prends des postures à la con et, là, elle a et pas en bouger. général quand la jardin n'est pas bien foutue ça passe son temps à sauter là ça n'a pas sauté de ça. toute la séance c'est ça ouais. donc euh, ça c'est cool au niveau de la composition, la résille, c'est euh, du polyester, 100% polyester. Et le côté euh, faux cuir euh, wet look, ça c'est du euh, 95% polyester et 5% d'élastane. Voilà. Alors, il y a un petit peu d'élastane, vous voyez. Donc, ça va quand même s'adapter un petit peu à votre corps. Euh, ce que j'aime bien, c'est que cette nuisette-là, elle se décline. Alors, j'ai pas vu euh, sur Rue des plaisirs euh, quelle taille y proposer. En général, c'est small, medium, large. Et parfois XL, faudra que je regarde. Tu le marqueras Je le marquerai. Mais euh, alors là, il y a une petite erreur sur l'envoi. Moi, d'habitude, je prends du M, puisque le M correspond à un 38. Et là, il m'a envoyé un L, qui correspond à un 40. Donc quand je l'ai essayé, Et eh ben en fait, c'est trop grand d'une taille. Et euh, c'est la particularité de Démonique, c'est que sa taille juste... Alors attention, c'est les particularités de la langue française. Quand je dis sa taille juste, on a tendance à croire que sa taille... Un peu serré. C'est un peu juste. Vous voyez cette expression Oh, c'est un peu juste. Là, non, c'est que sa taille juste, c'est là. Juste taille, comme juste blanc. Ou juste, c'est son prénom. <rire> Vous voyez là, tu es <rire> Juste C'est le juste... Voilà, Patrick, quoi Le juste prix. Là, c'est là. Juste taille. Moi, je sais que je fais du 38. Ma juste taille chez démonique c'est un M, puisque ça correspond à un 38. Alors, si tu te la joues, genre, « Ouais, mais euh, moi, je fais un 38, mais j'aimerais tellement faire un small que comme il y a de l'élastane, ça va trop passer. » Méfiez-vous avec Démonique, parce que ça peut ne pas passer. Alors là, il n'y a pas de, de côté euh, ceinture, euh, je pense qu'elle est un peu plus adaptable, mais méfiez-vous. Donc, et là, je vois le L, par contre, ben, ça va un peu, c'était un peu trop grand, euh, d'une taille. Donc, franchement, Prenez votre taille, la juste la taille. Voilà, la vraie taille. Pas en la plus, taille puisque j'aime bien, c'est qu'ils te donnent. Euh, mais sur le site, ça doit y être. Sur le site de Démonique, ça y est, c'est sûr. Ils te disent, nous, quand on fait un M qui correspond à un 38, ça veut dire qu'on met un tour de buste de tant de centimètres, taille de tant de centimètres et hanche de tant de centimètres. Donc, euh gruger ça va vous servir pour vous vous mentir mais en fait ça sert à rien si vous vous retrouvez avec une une, une robe dans laquelle vous rentrez pas c'est un peu couillon quoi voilà il ah, y a un petit peu de jeu quand même hein, mais voilà Bon bah écoutez moi je l'ai essayé cette lingerie et euh, c'est un peu trop grand pour moi après c'est pas euh, pour moi c'est pas le style de de, de, de misette que je préfère euh, je suis pas fan hein, en fait de, de large jartière comme ça, vous voyez Là on voit un peu ce que ça donne Et euh, alors je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par ça Moi je suis pas fan hein. Je préfère les trucs où on voit le cul Et où c'est mis en, en, en valeur en fait, vous voyez Je préfère largement, pour moi Je me trouve bien plus sexy euh, Dans la nuisette, dans le petit top Avec le string assorti que j'ai essayé en début de mois euh, oui, Le truc caillot C'est pas une nuisette Mais euh, le côté comme ça guépia Je, je préfère euh, ou alors avoir un serre-taille qui fait Porte Jartel comme, mais euh, la tenue latex. comme la tenue latex, mais le côté euh, la nuisette qui se finit, mais c'est pour moi en fait. Je trouve que sur ma physionomie, peut-être si t'as des gros nichons. Non, ça marche bien, c'est que trop dur avec toi. Oh, je suis trop dur avec moi. Non, mais c'est que c'est pas ce que je préfère. Après, c'est quand même joli, c'est quand même sexy, oui, vous verrez oui. sur les photos. Hein, c'est puis même euh, mon, mon barbu oui, confirme. Oui Si <rire> tu, tu aurais du 90B ou des loches, s'il connaît comme la meuf sur la photo, euh, ça serait oui. dans les standards. Mais même avec des petits seins, ça ne fait pas ridicule, ça ne baille pas. Oui, euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais ouais. non, non, elles sont bien les photos. Tu, euh, perso, je suis contente. Cool Après, moi, j'aime bien le, le, le, le mélange de matières. Wet look et, euh, et résilie, ça j'aime bien. Le tout wet look, des fois, selon... Par exemple, la même musette tout wet look, c'est bien qu'il y ait de la résilie, du coup, ça la, ça la contraste. Et après, euh, bah, 54,90€, on est comme d'hab sur chez Démonique, un bon rapport qualité-prix. Et je trouve ça cool d'avoir de la lingerie un peu coquine un peu fétiche, un peu... Euh, c'est important. C'est important de s'offrir euh, des tenues dans lesquelles on se sent sexy et... C'est pas de le faire pour... Enfin, euh, on peut le faire pour plaire à l'autre parce que, parce que ça nous fait plaisir euh, d'exciter l'autre, mais la première chose, c'est de se plaire à soi et de s'exciter soi. Et c'est vrai que c'est cool où quand tu as une petite tenue sexy, tu mets des talons, euh, tu, tu, vois, tu, tu, te fais, tu te prépares comme t'aimes et quand tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Hey, mais c'est qui cette bombe C'est moi Salut bébé !» Et ouais, c'est important de se plaire à soi. Ça commence par là, en fait. Parce que si vous vous plaisez pas à vous-même... Comment vous voulez plaire à l'autre Si vous ne vous plaisez pas à vous-même, ça veut dire que vous allez demander à l'autre de suffisamment vous rassurer et vous dire que vous êtes belle pour arriver à vous-même y croire un petit peu. Mais du coup, vous n'êtes pas en train de le séduire, vous êtes en train de lui demander juste de vous rassurer et de vous servir de miroir. Donc, euh, c'est compliqué, ça alourdit. Et par rapport à pimenter, à mettre un peu de désir, etc., ça alourdit, en fait. Plaisez-vous à vous-même, séduisez-vous, et vous pourrez séduire l'autre, en fait. Voilà. C'est mon petit conseil. Donc, franchement, que ce soit chez Démonique, euh, sur Udé Plaisir, il y a une jolie sélection de lingerie. Même, ça peut être juste un petit string, trop, un petit string bien détaillé, tout mignon, etc. À partir de 20 balles, vous pouvez vous offrir une jolie lingerie. Faites-vous plaisir de temps en temps, c'est important pour vous. Enfin voilà, c'est mon petit conseil du jour. C'est mon côté euh, youtubeuse. Bon, ben maintenant c'est le moment où on va commencer à... Non mais on est sur Youtube les gars, les girls, <rire> évidemment Non mais oh, vous croyez quoi là, hein c'est pas la fête du slip non plus Bon alors maintenant c'est le moment surtout, c'est à vous de jouer Donc je compte sur vous pour liker cette vidéo, lâcher un commentaire ce que vous voulez, surprenez moi Vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait J'ai fait ma cake il y, y, y, y a deux semaines en disant yeah on est à 10 000 En fait il nous manque quoi 300 abonnés je crois pour les 10 000 C'est naze quoi, donc allez qu'on les ait ces putains de 10 000 abonnés ça sert à rien, c'est juste pour faire un chiffre rond et dire « tu sais quoi, moi, j'ai trouvé une fin importante, j'ai 10 000 abonnés, sur YouTube quoi. » Et puis, et puis, eh ben, partagez la vidéo si ça vous a plu. Ça passe par là, la liberté, la rébellion et l'anarchisme érotique Je vous fais des bisous, retrouvez tout le test complet sur mon site charlie-tantra.fr et si vous voulez vous offrir cette lingerie démonique ou bien d'autres sur Rue des plaisirs, vous avez le lien à signer juste en dessous dans... Plus Je vous fais des bisous Ciao, ciao, ciao